Ah, non. Ah, mais tu la connais Tu peux lui demander qu'elle baisse son arbre Je vais t'expliquer que. Ah vraiment mon ami. Comme ça, je ne porte pas dans mon cœur. Ah, ok, elle revient ici là. Eh merde. Tu te souviens de ce que tu m'as fait Mais oui, mais là... Mais vois-tu, bah, je, je peux t'expliquer, j'avais un rendez-vous urgent aussi. Euh, vous pouvez m'expliquer me ce que j'ai un train de retard là. Ok. Ah, D'abord, tu vas Ok. Ah bon ah non, vous ne faites pas ça. Ah, hop, oui. Matt, tu me bien, connais hein. Ouais bien Oh putain ah. Matt. Ouais. Très sympathique, hein, n'empêche Désolé On ne soit pas désolé pour un pas On y va yeah. Il me laissera pas partir hein Il me laissera pas, <rire> pas partir j'ai croisé ce fourbe il y a une semaine. Je cherchais, comme toi, à sortir de ce bois maudit. Il m'a proposé de m'aider à sortir, soi-disant, et connaissait le chemin par cœur. Je l'ai donc suivi pendant trois heures, trois heures à m'enfoncer de plus en plus loin dans le bois. Quand je fus à bout de force, ne pouvant plus marcher, il m'assomma et me laissa ici, dans ce bois. J'ai réussi à m'en sortir, mais je me doutais qu'il allait recommencer. Alors j'ai parcouru les villages alentour, tué de nombreux passants pour me venger. Mais je ne l'ai jamais vu. Oui, c'est la même pour moi, ça fait heures qu'il me fait un grand bruit, cette andouille. On non, sortir c'est là si tu veux Bah ouais, pourquoi pas. Et sinon, ça fait combien de temps que t'es ici Deux ans à peu près. Ah ouais, quand même, mais t'es d'ici Euh, non pas vraiment, je suis de la terre. top a priori. J'étais plutôt une bonne élève, hein. j'avais 16 ans, et puis... Surtout que j'étais accompagné, ce qui n'est plus qu'à maintenant. Mais euh, comment ça se fait que t'es arrivé ici Bah, euh, figure-toi que je vais te poser la même question. Parce que je suis en train de marcher, et puis tout a changé. Pas ah oui, enfin sorti mais... Merci. Bah de rien bon, moi, je vais vous laisser parce que j'ai des choses à faire. Cette épée. Je la je la reconnais, c'est la mienne. Mon père me l'avait offert pour mes 15 ans. J'ai toujours aimé les épées. Je l'ai perdu ce fameux jour où tout a changé. Sous la panique, j'ai couru pour chercher mes parents et j'ai dû la perdre entre temps. Comment comment tu l'as C'est un vieux marchand qui me l'a vendu. Mais. Mais ça veut dire que le vieux marchand venait d'ici Mais pourquoi vouloir s'en débarrasser car à 2 euros, ce n'est pas une vente, hein, c'est simplement du débarras. Moi je sais! Quitte à revendre quelque chose, autant qu'il nous rapporte de l'argent. Ah bah là, pour une fois qu'il dit quelque chose de sensé. Ouais! Bah, attendez, il y a quelque chose qui se lâche T'achètes mon épée, tu te retrouves aussi ici. Ça voudrait dire que l'épée, c'est la clé pour entrer dans ce monde. À force de poser des questions, on commence à s'attirer des problèmes! Oh. <rire> Mais pourquoi oui. ah. il court Mais c'est qui voulait nous tuer Encore en que, même sérieux, il est pas doué. Hein. <rire> ouais, ouais. Il était complètement stupide, mais c'est normal. C'était qu'un double de moi, pas l'original. Il était censé vous tuer, rien de plus. Mais qui toi moi, je suis le vrai John. Celui-là je qui est censé vous protéger. Vous protéger de quoi